Dans cette vidéo, recevez 12 astuces pour bien débuter en marketing d'affiliation et vous créer un revenu complémentaire. Mais, avant de parler de ces 12 astuces, revenons un instant sur la signification du marketing d'affiliation. En qualité d'affilié, vous proposez le produit d'un autre, le propriétaire, à vos prospects, et, si l'un d'entre eux achète le produit, eh bien, vous gagnez une commission. Vous gagnez donc une commission, dont le montant peut varier entre 5 et 10% pour des produits physiques, et jusqu'à 70% sur des produits numériques. En conséquence, nous vous recommandons vivement, de vous lancer dans l'affiliation de produits numériques. Ainsi, il vous sera possible de générer, un revenu complémentaire beaucoup plus important. Astuce numéro 1. Trouvez un bon comptable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 Lorsque vous entrerez dans l'arène du marketing d'affiliation avec cet arsenal de conseils, vous serez déjà sur le chemin du succès. Vous avez visionné et écouté cette vidéo. Vous avez certainement enregistré les 12 astuces pour bien démarrer votre business en marketing d'affiliation, pour vous créer un revenu complémentaire. Ces 12 astuces déclencheront peut-être, chez vous, l'envie de lancer votre business digital afin d'obtenir une certaine liberté financière. Félicitations. Vous avez pris la décision de créer votre business en lignée, ainsi de vous créer un revenu complémentaire. Mais, pour y parvenir, il sera nécessaire d'investir quelques euros dans une formation pour vous faciliter la tâche. Pour vous aider à trouver une formation efficace qui vous aidera grandement à atteindre votre objectif, nous vous proposons d'acquérir celle conçue par les Reines de l'Affiliation, l'une des formations les plus efficaces en 2022. Passez à l'action. Acquérez maintenant, votre formation efficace, et très complète, en cliquant sur le lien figurant dans la description de cette vidéo. Vous ne le regretterez pas une seconde. Félicitations. Nous vous félicitons pour votre passage à l'action, et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre apprentissage, ainsi qu'un très grand succès dans votre avenir. Et de magnifiques revenus complémentaires.